Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment prendre en main euh, l'environnement euh, qui, qui est proposé euh, pour les Battle Dev et euh, on va regarder aussi euh, comment résoudre donc pas à pas, euh, peu à peu, un, un exercice, euh, une question qui est posée, euh, qui a déjà été posée dans le cadre d'une Battle Dev. Donc là, on, bon, le départ c'est la, la page euh, concours, hein, c'est là où on peut euh, accéder aux anciens euh, aux anciennes questions, on va rester sur le, le choix par défaut, et on va prendre le, euh, la première question, donc, euh, courte paille. On va essayer de résoudre ce problème-là. Donc là, je clique dessus, voilà. Alors, OK, je ferme l'autocomplétion. Donc là, vous avez l'énoncé, hein. je vais l'afficher voilà, dans, dans un autre onglet. Alors, euh, on a un énoncé euh, qui est proposé, et euh, donc l'idée, c'est que euh, cet énoncé, on va le résoudre avec euh, notre programme euh, qui fonctionne ici. Et quand ce programme fonctionne, on a la sortie qui apparaît sur STD out ici. Et, euh, et euh, donc l'objectif, c'est que notre programme parvienne euh, à résoudre euh, ce, cet énoncé-là. Alors on va aller voir dans l'énoncé. Donc là, euh, je, le, je, le, je le parcours très très rapidement. C'est un problème de courte paille. Donc euh, où il s'agit de trouver la... Personne, le prénom la personne qui, euh, donc qui a perdu le, le concours de courte paille. Quand on le perd, on va dormir dehors. Alors, euh, donc qu'est-ce qu'il faut comprendre pour résoudre ces problèmes C'est les informations qu'on a en entrée et ce qu'on doit donner en sortie. Donc en entrée, il va y avoir euh, le nombre de personnes qui est concerné par le concours de courte paille. Et dans les lignes suivantes, à chaque fois, le prénom d'une personne et un numéro et donc il faudra qu'on trouve la personne qui a le plus petit numéro, donc qui a la, la plus petite courte paille, et il faudra afficher le prénom de cette personne. Donc on va revenir dans notre environnement. Alors, euh, quand on dézoome, ça se présente comme ça, hein, donc l'énoncé, l'environnement, le bouton de soumission, par exemple ici je clique dessus, ça va exécuter mon code, et ici dans stdout, donc dans la sortie standard, ça va m'écrire euh, le résultat. Donc là il me dit que mon code il n'a rien à renvoyer. Hein, donc euh, c'est le code par défaut qui est fourni, c'est normal, J'ai rien fait de spécial pour l'instant. Euh, bah, la première chose qu'on va faire, donc là j'ai pris le langage euh, PHP, hein. je vais euh, rajouter une sortie par exemple en disant donc il faut qu'on donne le, le prénom d'une euh, personne euh, qui a perdu le concours, donc nous on va dire que c'est par exemple Bobby. On fait un premier essai donc on dit voilà je fais un echo bobby comme ça mon programme il va avoir des en sortie il va fournir quelque chose donc je soumets mon programme et là il me dit euh, voilà votre code a renvoyé bobby donc c'était le résultat attendu donc là on a par rapport à tout à l'heure on a renvoyé quelque chose grâce au echo mais c'est pas ce qu'il faut donc maintenant on se pose la, la, la question de savoir qu'est-ce qu'on reçoit comme données en entrée Alors, ces, ta ces, ces données en entrée, elles sont stockées dans euh, un tableau euh, qui est ici, qui est le tableau Input. Donc, on a envie de savoir qu'est-ce qui est contenu dans, dans, dans, dans ce tableau-là. Alors, on, pour ça, plutôt que de mélanger euh, le contenu du tableau Input avec notre sortie, on va utiliser à la sortie Erreur. Donc, euh, pour utiliser cette sortie Erreur, on a des indications. Hein. On nous dit, voilà, il faut utiliser fwrite vers std stderror, le texte qu'on veut afficher donc nous on va prendre cette ligne là et juste ici on va regarder notre tableau il est rempli avec une valeur, euh, la valeur de $f qui est, qui est lue euh, donc sur stdin en entrée donc on va faire $f ici voilà et on envoie ça sur euh, la sortie euh, standard on va se rajouter autre chose pas la sortie standard, la sortie d'erreur on va rajouter autre chose, on va dire voilà parce que ça c'est important de comprendre on va dire voilà on va écrire début quand le programme y commence et on va aller écrire fin quand le programme il se termine, comme ça ça va nous permettre de, de comprendre quelque chose qui n'est pas évident au début j'ai fait un ctrl s je m'en fous alors on soumet donc voilà. Alors, en STD out, en sortie, il nous dit toujours Bobby, c'est pas ce qu'on veut, donc on n'a on a toujours pas réussi. Et par contre, sur STDR, ça nous écrit début, puis ça nous marque 37. 37, ça correspond euh, à la première ligne, hein, donc c'est euh, le nombre de participants. Et dans toutes les lignes suivantes, on retrouve à chaque fois un prénom et une valeur. Donc là, 37 personnes. Donc qui sont là, là, hein, ici voilà, et à un moment donné c'est la fin, et qu'est-ce qui se passe ben, notre, notre programme il est soumis une seconde fois et là, ce coup-ci, ce sera sur 10 personnes, et il faudra trouver euh, celui qui a la courte paille, alors donc c'est le, le minimum de tout ça, donc ici par exemple c'est cette personne là, et ainsi de suite, c'est-à-dire que notre programme il n'est pas soumis une fois, notre programme il est sou soumis de nombreuses fois, donc Hein, enfin, vous avez fait plein de possibilités. Alors nous, dans notre code, donc on a dit le début, on a répondu Bobby, et en sortie, hein, il nous a dit, voilà, c'était pas Bobby, c'était GS, je sais pas comment, là, ce prénom-là qu'il aurait fallu euh, trouver. Donc, là, je le copie. Voilà, je le cherche, voilà. Donc, j'ai retrouvé ce prénom-là. Alors, euh, ici, qu'est-ce qu'il me, qu qu me dit il me dit que dans les 37 personnes, c'est cette personne-là qui a le, euh, le, le, le plus petit nombre, donc la, qui a la courte paille. Donc là, quand on regarde les nombres, hein, effectivement, c'est bien 96. Donc il faudrait... donc Le job, c'est quoi Ça va être de chercher dans toutes les lignes quel est le nombre le plus petit. Et quand on a trouvé le nombre le plus petit, il va falloir retenir le, euh, le prénom euh, qui, est, qui est placé devant. Et c'est ce prénom-là qu'il faudra donner comme résultat. D'accord alors, je peux faire un essai, hein. par exemple, je vais dire, hop, je ne vais pas m'embêter, hein. je vais dire, ben voilà, je dis directement le, le, le prénom. On soumet, on soumet, donc qu'est-ce qu'il nous dit Alors, il nous dit qu'on a donné ça, mais maintenant, c'est ce prénom-là qui est attendu. Ah, alors on regarde, donc dans les 26... Bah ouais, c'est ce prénom-là le plus petit. Donc les, les, les jeux de valeurs changent continuellement. Hein, donc il va falloir qu'on examine euh, tout, toutes nos valeurs. Alors, donc on va essayer de regarder ligne par ligne ce qu'on obtient. Ça, et donc il va falloir qu'on récupère d'un côté le prénom et de l'autre côté le nombre. Alors déjà les lignes, il y en a une qui est spéciale, c'est la première. La première, finalement, on n'en a rien à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'examiner toutes les suivantes. Alors, Ici, on va se placer à cet endroit-là. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver donc, le prénom. Donc, On va l'appeler le loser. C'est celui qu'on veut trouver à la fin. Et puis, au début, au début le loser, on va dire qu'on ne sait pas qui c'est. Alors, maintenant, il va falloir qu'on euh, qu regarde notre tableau donc, input qui contient toutes tout nos lignes. Hein. Alors ce qu'on a vu c'est que là la première valeur on n'en avait rien, euh, rien à faire donc on va euh, par exemple faire un unset, unset de donc input de 0 la première ligne on n'en a rien à faire et après on va regarder si on arrive à euh, parcourir euh, notre tableau pour récupérer chacune des valeurs alors pour parcourir notre tableau on on y va, on dit un for each. Donc sur ce tableau-là, qu'est-ce qu'on veut récupérer On veut récupérer nos valeurs. Donc for each as donc on va faire val pour euh, valeur. Je, je, je zoome un peu. Voilà. Alors ici, on va afficher valeur au fur et à mesure hein, pour, euh, pour être sûr qu'on arrive bien à, à récupérer ça. Donc les valeurs sont là voilà donc je vais parcourir mon tableau, je vais voir si j'aimerais bien récupérer ligne par ligne alors ici on va se mettre, je sais pas une petite étoile pour voir pour bien voir ce que ça nous donne alors je sais pas pourquoi je fais des contrôles S je vais soumettre à nouveau alors, en erreur qu'est-ce que je vois, voilà, là j'ai toutes mes lignes à moi qui commencent à apparaître, donc j'ai bien une Première ligne, une deuxième ligne, et on voit que euh, donc la, la ligne qui contient euh, le 65 là, elle a, elle a été euh, ignorée. Maintenant, il va falloir qu'on décompose d'un côté le prénom, de l'autre côté la valeur. Donc, pour décomposer, alors on va alléger un peu la sortie aussi. On va enlever ça. Alors, pour décomposer, il va falloir qu'on qu casse en deux euh, val qui contient et le prénom et le nom. Donc, pour faire ça, on va utiliser euh, on va utiliser une fonction qui s'appelle Explode. Ça permet de, de couper une, une chaîne de, de caractères en, en petits morceaux. On dit voilà, on va dire quand on rencontre un espace, on va séparer en deux. Donc on va séparer Val. Alors ça, ça va me donner un second tableau. Donc c'est, Alors euh, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est contenu dans ce second tableau. Alors si on regarde ce qu'il y a en temp de. 0 en première valeur hein, la première valeur située avant euh, on a ça et en deuxième valeur donc ça normalement ça devrait être si tout se passe bien un prénom et on va regarder derrière est-ce qu'on arrive bien à récupérer euh, donc notre nombre donc en en 1 on devrait avoir le nombre Alors. Un ctrl S Alors on va soumettre à nouveau euh, pour voir ce que ça nous donne. Et donc là, on a bien euh, un nombre, un prénom, un nombre, un prénom, etc. Donc nous, notre problème, c'est quoi finalement donc C'est une recherche de minimum. Hein. On va rechercher euh, le nombre minimum. Et, quand, et à chaque fois qu'on trouve un minimum, on retient le prénom. Et une fois qu'on a tout parcouru, il faudra qu'on donne le prénom euh, du, du loser. Alors, donc nous ce qui nous intéresse donc c'est ici on a le nombre donc il faut savoir s'il est plus petit que le minimum alors combien vaut le minimum au début on ne sait pas trop donc on va regarder dans l'énoncé donc là on nous dit dans l'énoncé qu'au niveau de la, la courte paille le nombre il est compris entre 1 et 1000 donc nous, on va dire au début quand on sait rien que notre minimum il vaut on va dire qu'il vaut 1001 voilà et nous, ce qu'on va dire, c'est si le nombre qu'on trouve, il est plus petit que le minimum, ben, c'est qu'on a on a, a peut-être trouvé le loser. Peut-être que plus tard on trouvera un autre, mais donc on va commencer par faire ce test. On va dire if donc, mon nombre il est inférieur au minimum, et eh bien on a peut-être trouvé notre loser. Donc, on va dire que notre loser, ce serait cette personne euh, donc associée au nombre, donc la personne dont on connaît le prénom. Et quand on vient de faire ça, bah notre minimum, euh, il va falloir qu'on retienne que notre minimum, il a évolué. Hein, il est égal à TMP de 1. D'accord Donc, par exemple, ici, au début j'aurais minimum qui vaut 601 avec lui c'est le loser la ligne d'après, comme c'est plus petit que notre nouveau minimum qui est 601 bah lui deviendrait le loser ainsi de suite lui, quand on arrivera à lui, ne bah, serait pas le loser hein, parce qu'on a déjà trouvé plus petit et ainsi de suite, et on irait jusqu'au bout donc là, on va soumettre notre code et on va regarder ce que ça donne Ok, donc là il nous dit, bah, voilà, là, fantastique, euh, on peut passer à la, à la question suivante parce que euh, le, le problème il est, euh, il, est, il est résolu. Donc en sortie, on va regarder, hein. il fallait euh, donc euh, pour euh, un jour, il fallait donner ça, on a donné le bon perdant, et ainsi de suite. Donc là notre programme il a été testé dix fois, d'accord, il y a eu 10 réponses de données, en STDR on a tout le, toute la trace, hein, mais comme on l'envoie sur STDR... Ça perturbe pas le résultat euh, qui est attendu. D'accord Et donc ici, euh, donc dans notre code, finalement, donc on a... Euh, voilà. Donc ça, ça permet d'aller peu à peu, de comprendre qu'on fait une recherche de résultat. Puis le code vraiment important, c'est celui-là. Initialisation des variables, recherche du minimum, affichage du résultat. Donc voilà, donc là on est, euh, on est super content. Alors avant de, de, de conclure, on va quand même regarder autre chose, c'est euh, bah, il y a marqué voir la solution. Donc ça c'est intéressant, vraiment intéressant parce que ça va nous permettre de, de, de progresser aussi. Comment en PHP on, on, on pourrait utiliser euh, euh, les particularités du langage pour euh, résoudre ce problème Parce que là je n'ai pas fait grand chose, hein. je fais un exploit, une recherche de minimum. Donc on va aller dans voir la solution. Et là alors on voit que la solution elle est euh, donc finalement la, la solution elle tient que sur euh, cette portion de code. Hein? Donc on a, euh, voilà, on a une fonction PHP qui permet d'extraire une colonne. Après euh, il trouve le minimum de cette colonne-là, et ensuite on parcourt toutes les données et quand il y a égalité entre le minimum et, ben, le minimum et la valeur, on récupère le prénom et die on arrête directement le, le, le programme. Donc là, on, bah, ça nous permet de, de, de progresser dans notre compréhension euh, du langage PHP, utilisation de nouvelles fonctions, et au niveau algorithmique, bah, voir qu'on peut traiter euh, les problèmes euh, différemment. Bon, sur ce, euh, bah, je, vais, je vais vous quitter. Euh, J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement euh, euh, qu'on peut retrouver dans le cadre d'une battle dev. Là et que ça va vous permettre de, de, faire votre première, de faire votre première battle dev, parce que c'est vraiment une bonne manière pour, pour progresser en algorithmique et en connaissance dans le langage, sans parler que c'est assez, assez fun de faire un concours comme ça à, à plusieurs milliers de, de personnes à la fois. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.